Apocalypse. Alors, qu'est-ce qui nous arrive <coughs> Qu'est-ce qu'on a maintenant Alors, interagir. Ce n'était pas là avant. Ok À tous les dirigeants d'Albamar. Les rumeurs selon lesquelles un humain est de retour sur l'île et traîne autour des voûtes semblent être vraies. Nous devons prendre des mesures supplémentaires pour nous assurer qu'il reste indemne et que l'histoire ne se répète pas. Et ça vient d'un de message des quoi des, euh, des serres en fait. Quand on regarde la tête qui est à côté de messages, il y a une tête de serre. Nous organisons une réunion avec les tambas. Pour créer un mécanisme de verrouillage approprié et sécurisé. Tu as trouvé torturer les joueurs et faire rire les spectateurs un vrai jeu, le stream, c'est clair. C'est toujours comme ça, hein. de toute façon, en général. Il y a une connerie, elle est pour moi, de toute façon, mon alors, tu as trouvé un kit de voyage. Waouh! Ben je m'applaudis bien fort. Tout ça pour avoir un kit de voyage. Cela te permet de te rendre rapidement dans les lieux importants tels que la Maison des Tambas, mais également dans les villages d'espèces neutres ou alliés. Pour l'utiliser, tu ouvres ta carte et tu sélectionnes le village de ton choix. Ok. Ok, tout va bien. Nouvelle conception de l'île. Les espèces de l'île réagissent de manière négative lorsque tu as quitté les voûtes avec une, une hors-vention. Ok, tes souhaits. Cela augmente la difficulté de maintenir des relations amicales et neutres avec les espèces sur Albamar. C'était déjà très compliqué avant. Hein Donc, s'il si fait d'avoir fait faire ça, à jouer sur toutes les, les, les alliances que j'ai faites... Oh, comment dire C'est un petit peu la pagaille. Hein le progrès du prodige. Hein Je parle à Jerry et Marla. Ok Par contre, euh... j'ai aidé les crapauds. Alors, Jenny et Marla, ils sont ici. J'ai trois kits de voyage. Alors, je peux me téléporter partout sur la carte, en fait. Au niveau des camps. Euh, ouais. En fait, je peux me TP un petit peu partout sur la map avec les camps. Grâce au kit, on peut s'en faire d'autres, des trucs comme ça. Alors, voyons voir. On s'en fiche. Hein. Euh... Bah ouais, on peut s'en faire d'autres. On a le schéma. Ça a du tissu et du cuir. J'en ai plus de cuir, je suppose. On a tout piqué. Est-ce que je peux me faire non plus J'ai plus rien en fait. Il hein. faut que j'aille là. J'ai le choix soit de me téléporter. Soit d'y aller à pied. Dans le sens où j'ai plus aucun... Euh... J'ai plus rien dans, le, dans mon truc là. Est-ce qu'il ne serait pas bien que j'y aille à pied est que j'ai plus rien dans mon... Trop simple au début. Ah non, au début, était, ça n'a jamais été simple, ce jeu. Hein. Euh, du début, il n'est pas il est pas si évident que ça. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est euh, looter sur place. Enfin, à y aller à pied plutôt que me téléporter. Mais ils sont moins cool les crapauds que les renards. Les renards, ils me saluaient et tout. C'était super choupi. Là, ils me, eux, ils ont. En... Ils me saluent pas alors que je les ai aidé à augmenter leur village. Qu'est-ce qu'ils vendent, le marchand Il est où, leur, leur marchand, eux, là Je le perds à chaque fois. <coughs> Pardon mais quoi Arrête de me regarder comme ça. J'aime pas comment ils me regardent. Il oui, faut que je refasse les stocks. Ouais. Maintenant, rien. Tout à fait. Tu as raison. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux que j'aille à pied. Bon, J'aurais voulu voir s'ils si, euh, vendent pas des trucs. Euh, mais je trouve pas le, le vendeur. Hum. Alors, qu'est-ce que j'ai euh... Mais non, de manger, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Chaque fois, c'est le même problème. Shopping, shopping. Toujours du shopping. Ben oui, non, mais faut que je voie si j'ai pas. S'ils si vendent pas des articles euh, plus sophistiqués que mon. que mon arme à moi, quoi. Je sais pas où il est le, le, le vendeur, je crois qu'il est en bas. Je suis pas sûr. Euh, ouais, mais j'aime pas du tout le shopping, moi. Donc.. Euh, raté, les garçons. Je n'aime pas le shopping. J'ai horreur de ça. Euh, le vendeur. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent ah, Que dalle, en fait. Hein Ils vendent rien de, de, de... Alors, on est hostile avec les cerfs. On est neutre avec euh, toc, toc, les renards. On est hostile. On est redevenu hostile avec les rhinos. On est hostile avec les dendons. Et on est donc allié avec les crapauds. Super. Cool. Pas bien. Alors, euh... je vais lui ça. Il vend rien pour l'instant qui. Euh... Moi, ça me fait de la place. Sans de carbine. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. On ouais, va lui filer ça déjà, ça me fait une place. Oui, je suis généreux. Je suis généreuse, mais enfin, c'est un garçon. Non, il va en rien, lui, euh, qui m'intéresserait. Donc. Donc on va partir, on va aller voir euh, ce qui se passe de l'autre côté. Je n'aime pas du tout ta tête. Voilà, c'est dit. Aucun respect pour tes alliés. Tu as une sale teinte et en plus tu fumes. Et ouais. Alors. Donc il faut que je suive les points jaunes, hein. sachant que je suis pas ami avec tout le monde. Et que donc je suis plus ami avec... Enfin, juste neutre avec les autres, les dindons, les machins, les trucs. Il faut que je trouve des ordres parce qu'il faut absolument... Pas bien même si cela réchauffe. C'est la deuxième clope que je fume depuis ce matin. Donc, euh. Euh, faut que je trouve des orbes parce qu'il faut que j'augmente mon, mon sac aussi et le ramener au mammouth là. vous avez oui, un petit peu là. Deux de trop. Oh, je, je suis autorisée jusqu'à cinq, donc... Euh. Pour le moment. Après, ça sera zéro. Par semaine Non, par jour. Vous avez fini, là Un petit peu de m'embêter. Maintenant, est-ce qu'on peut interagir avec... Euh Maintenant qu'on a l'électricité, est-ce qu'on peut interagir avec, euh, avec tous les trucs qu'il y a sur l'île là, Tous ces trucs-là, on essaye Peut-être que ça va faire quelque chose maintenant, qu'on n'avait pas avant. S'il n'y a pas un dendon ou un truc qui m'attaque, tout va bien. Oui, je suis tombée. Alors, si je change, le jeu, le jeu me laisse tranquille. Hein. Non, non, on croit pas. Un coup je joue à la souris au souris clavier, un coup à la manette. Alors, soit il y a quelqu'un qui n'est pas ami avec moi dans le coin. Par contre, j'ai pas beaucoup d'énergie. Hein. qu'on a aussi un autre ornement à trouver. Ah, il y a un truc là. Tant pis, hein, je pars un peu dans tous les sens. Et je voudrais voir si maintenant, on peut interagir avec les trucs... Euh... Il y avait dans le monde maintenant qu'on a, qu a la, le, le pouvoir de l'électricité. Le problème étant, c'est que comment je monte là Il va arrêter le crapaud à chaque fois. De... Je peux pas monter ici. Hein. Heureusement que je les ai aidés, les crapauds. Hein. Ils sont sympas hein. ils ne disent même pas bonjour que dalle. Parce il y a un coffre en face hein. Oh trop cool. J'ai pris le jus! C'est pas juste. J'y étais presque. C'est pas cool. Bon, ben on recommence. Hein. On ira voir les autres après. On va prendre son élan. Hop. Et j'ai pris le jus à hein, se machin au bout là. D'accord. Ah oh. oh mais non mais il me colle des déchars, Faut que je par dessus Mais c'est quoi le délire là Et je prends des dégâts hein. On va ramasser ça déjà Si je suis pas complètement fou Donc on peut interagir avec ces trucs maintenant. Il y a un coffre en face, hein, je reviens quand même. Hop. Ah mais, non mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'est pas normal. Il y, truc, hein. il y a un truc, il y a un truc, il y a un hein. truc. Je vais mourir. Qu'elle okay, a aussi, il y a plein de trucs partout dans ce jeu, ça fout Ah, Un berserker qui s'est fait euh, quick. Hein. Ouais, ça a été ramassé. Il y a un coffre là-bas, je suis sûre qu'il y a des trucs dedans. Est-ce que je peux pas. Euh... Alors, au niveau des idées, est-ce qu'il y a des trucs que je peux pas faire Ça me libérerait de la place. Du bois, j'en ai pas. Euh, ça. Tissu souple. Ah, j'ai deux crash -tal sur trois. Ça, ça me... c'est plus fort que mon épée, en fait. J'ai pas de bois. arc il me manque du bois du tissu je peux en faire je pense ouais. alors il me manque du cuir d'alphagan manque du bois Et là, il manque du bois et du crashtal. Hein. Alors, le crashtal, c'est ici Que je trouve voilà hop Alors, est ce que je peux faire est ce que je peux me faire euh... il me manque un bois et un crashtal encore faut-il qu'il ait un bois c'est bon le crashtal par contre c'est pas bon Les renards sont, sont, sont amis avec nous toujours ou plus du tout Salut Non, ça va. Bon. Vous savez qu'ils ont leur truc là euh, pour... Euh... Bah Il y avait une orbe mais je l'ai prise. Vrai, il faudrait du crash Tu vas me gronder Pourquoi ça, Fred Parce que je parle médiéval C'est pas des potes en bas, hein, je vous le dis hein. En bas, on n'est pas à copains du tout hein. Alors, je suis ici Faut que j'aille là Je suis tout à fait là où il faut, d'accord euh, je veux du crash-tal. <coughs> je voudrais me faire l'arme, là. Là, c'est les liteurs. Ok. Ici, les fexelles. Là, c'est les fexelles. Ils sont partout, les fexelles. Euh... Fexelles. Ils ont un sacré territoire, hein, les temps hein. Donc, en fait, c'est cette zone là où il y a du crash-tal. Hein. Ok. Ben, on va chercher. Qu'est-ce qu'ils aiment bien, hein, les patates, la pierre de dulle, la carseille J'avais pas de truc là euh, qui pourrait leur faire plaisir, hein, qui me viderait. Euh... Enfin, je sais pas. Gros tirons, non Ils aiment pas ça. Un crash patate, pierre de dulle ou carseille. Hein. Crash-tal, n'est pas question que je vous le donne. On va faire ça déjà. Une place. Maintenant, bah ça ne fera pas de place, en fait. Il euh... faut vraiment que je trouve des, des orbes pour augmenter euh, pour mon sac. Il hein. n'y a pas d'ordre tordre du nez. a été ramassé ici. Il y a une orbe. Il y a une orbe là-haut. bien dans un village amical, là, oui. Oui, c'est chez les crapauds. Euh... Il est plein que bien, les orbins Alors, elle est là. 19. Il nous en faut 25. Euh... Ils se battent. deux crapauds contre qui ah, Ils sont pas amis avec les renards, hein. d'accord. J'en prends une dans la tête. Moi. Ah, trois contre un quand même, hein. c'est pas trop cool, hein. Ouais, ouais, deux contre deux. Les renards font mal, hein, quand même. Hein. Ah. Bon, je ramasse, hein. Et il va prendre une ruste le renard. Voilà. Bon, moi je ramasse. Merci euh, les crapauds mais bon. <rire> bah ouais, j'ai pas m'embêter. Ça, j'en ai pas besoin par contre. Je pense que j'en ai plus besoin de ça. Les brevets euh, est ce que je peux me faire des trucs maintenant je peux me faire des flèches crash il m'en manque je peux faire ça plus de paires de dules hein. alors équipement on va équiper l'arc là qu'on vient de faire si je ne m'abuse celui là il fait deux celui là il fait deux aussi ben, j'ai refait le même en fait c'est cool non il est là voilà et on a 53 flèches. On devrait le faire. Ooh. Attention, il devient violent notre perso. Ils sont encore en train de se battre, je ne sais où. Dans le coin. Pas où ça se bat, c'est dommage parce que toujours bon à en ah, bas là, c'est la guerre. Oh là, il y a du monde. voilà oh, c'est pas équilibré. 1, 2, 3, 4 crapauds contre un pauvre de renard ou deux prendre une moi de toute façon je suis très très sadique de, de, de rester euh, à les regarder se battre pour vie de gardien j'en ai pas besoin hein. euh... Ce sont pas de cadeaux. Hein. On avait choisi le crapaud, je sais pas si ça a été une bonne idée. On verra bien. Oula, mais il y a eu des bons. Il y a eu beaucoup de. Défectueux, qu'est-ce que c'est? Ça on va ramasser. On verra après. il y a un crapaud qui est mort. Deux crapauds qui sont morts. On a pas mal de renards, quand même. Ok, Ça, j'en ai pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Des choses ou pas des choses euh, Corde. à ah, la pochette est pleine. voilà oh la vache. Euh, pochette. Qu'est-ce que je peux jeter euh, qui ne me sert pas Ça. Et en idée si on fait le, le bâton là qui est plus puissant j'ai qu'un crashtal de toute façon Mais il m'en faut deux de plus deux cordes ok donc là il nous manquerait plus que trouver deux crachetals On se dirige comme ça vers la, vers l'endroit où on doit aller de toute façon. Il n'y a pas de problème. Quand on est neutre, c'est ça. On regarde et on ramasse après. Mais je suis pas vraiment neutre en fait. Hein. Euh... Je, suis allée avec les... je, suis... je suis neutre avec les renards. Euh... Mais je suis allée avec les crapauds. J'étais obligée de m'allier avec eux parce que, pour passer dans la voûte puisque j'avais pris cette voûte-là. C'est pour ça qu'ils m'attaquent pas moi les renards. Bien que je sois allié à les crapauds, ils m'attaquent pas, je suis neutre avec eux. Par contre si je dois passer par le repère euh, des dindons euh, entre autres, ça va beaucoup moins le faire je pense. J'aimerais bien quand même trouver ce qui me manque là, le... pour ne pas me faire l'arme. Il se frite encore Il se frappe encore. Il faut vraiment que je trouve l'orbe, hein, parce que... Tu là Non même du crash-tal, euh, cra crash j'en ai par là, quoi. Euh, même au village, à la limite, je pourrais en acheter. Tiens, là, non Ouais. Nickel. Alors. Est-ce qu'on peut se faire l'arme plus puissante euh... On peut se la faire. Cool. Alors, équipement. Voilà, ça c'est fait. Alors, si eux, voyons voir, je les bute, ça fait quoi Ah oui, ça fait beaucoup plus mal. Hein. Il est clair que ça fait très mal. Sérieux, il me faut vraiment que je trouve la... Là... D'autant plus que ça peut être des montures après. Hein. On dit bon, on a trois tonnes par contre. Hein. Hop. Voilà, je, je crois qu'on arrive chez les... Euh, chez Rino là, non il semble, hein, je sais plus. On est armé maintenant. On est chez le renard, toujours. On va vider, hein. on va donner... Euh... Est-ce que je peux me faire d'autres flèches euh, Idée... Ah oh, oui On n'a plus de pierre de dulle. Euh, Est-ce qu'on peut se faire ça Il faut du cuir d'alpagan. J'en ai pas. D'accord. On peut se faire des clés, peut-être. Non. Graphite, il en manque. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils aiment Qui pourrait me libérer un petit peu. Le verre polie les œufs. Les baies de rose. Le faire tendre. Euh, ouais non, ça on va garder. Ok. On va aller vers notre mission. qui serait juste là derrière à ah, du cuir j'en ai trouvé là donc euh, à pouvoir faire quelque chose hein. euh, idée euh, on peut se faire un truc de voyage de plus euh, c'est quoi plein d'efficacité mais là on l'a déjà donné est-ce qu'on va pouvoir après en donner un autre, un autre village pour l'aider on verra on va faire ça je pense qu'on peut se faire, euh, ouais euh, hop ah, les points jaunes sont là-haut Désolé les pépères, mais j'ai besoin de, de, de votre fuir. Comment je vais aller là-bas? Parler à dire, il faut que je me TP auto, hein, je pense. Hein. Là où ça a l'air d'être situé, euh... je pense que c'est le TP. Je pense pas qu'on puisse passer. Euh... Ah, ça se bat là <rire> je pense que je vais être obligé de me tp en fait en même temps s'ils ont donné ça c'était pas utilisé. toujours les renards comme les crapauds hein. c'est fou hein. Deux autres, ça part en fugitif là. Oh je suis complètement fou. Mon but étant d'aller là-haut. Euh... Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen qu'avec le TP d'y aller. Je pense pas. Quoique. Si je pouvais économiser un TP. Est-ce que je peux passer par là Regarde autour qui pas d'orbe hein, parce que faut vraiment qu'on en trouve. Si j'arrive à passer par là, ça me fait économiser un, un plan de TP, ce qui serait pas mal. Je fais tout ça pour rien, je crois. Non, je pense qu'à part ce TP, euh... ah non, peut-être pas. Je passe par là. Ok, c'est ici donc. Ah oui, c'est euh, c'est notre famille en fait. Revenir parler à Jerry et Marla. Alors You, oh te voilà. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça, il y a tellement de victimes et ensuite tu es parti aussi. Je suis allé en dehors pour faire ce que Hamam aurait fait, apprendre des choses et demander de l'aide. Non You, ça ne marche pas comme ça, dehors est dangereux, je parie que tu as... tu as dû te défendre de nombreuses fois. Eh bien oui, mais... Alors, qu'est-ce que vous me dites dans le chat, hein quand on est naître nanana, oh Maria, ma petite Maria, quelle famille, même, quand, même pas, tu t'en rappelles Mais oui, non, mais ça fait un moment que je ne les ai pas vus en fait, depuis l'éboulement, je me rappelais pas, non Eh ben oui, mais malgré les tremblements continuent sur ces falaises, nous sommes déterminés à reconstruire le village, et tu devrais l'être aussi. Nous n'avons plus, euh, plus que jamais besoin de ton aide pour refaire nos cabanes et, nous, et pour contribuer au nettoyage. Je pense que nous devrions descendre de la falaise. Il y a d'autres options. C'est absurde. Reste ici et aide-nous. Ça ne sert à rien. Il est beaucoup plus grand que cette falaise. Et les humains avant le savaient. Arrête ça. Aide-nous ici. Commence par Yam. Il te demande depuis ton départ. Je vais aller le voir. Ok. Alors. Ça c'était chez nous avant que ça s'effondre. Hein. Rappelez-vous le tout premier épisode... Le let's play, alors oh, you. you, oh, c'est incroyable, tu es indemne. Je vais bien dehors, m'apprend tellement de choses. Dehors est trop dangereux pour nous, you. Certains d'entre eux le sont, mais il y a des personnes très gentilles dans dehors qui m'ont aidé. Ils vont nous aider et eh bien, ils me dirigent dans la bonne direction. Je pense qu'il doit y avoir quelque part un endroit où nous pouvons vivre. Nous ne pouvons pas vivre parmi ces créatures, nous n'y survivre... survivrions pas. You. Nous avons toujours vécu ici et nous allons trouver un moyen pour rester sur ces falaises. Ils sont têtus quand même. Hein tout, tout se casse la gueule, mais ils veulent rester là. Mais nous n'avons pas toujours vécu là. Je te l'ai dit, Amam et moi-même, avant tout, nous sommes sans défense contre toutes ces grandes créatures. Tu les as vues aussi du côté de la falaise, non? Oui, et maintenant de très près. Certains d'entre eux ne sont pas contents de voir des humains, mais d'autres semblent bien vouloir nous aider. En fait, ils m'ont aidé à trouver un endroit appelé voûte, dans lequel j'ai découvert que les humains y étaient auparavant. C'est là que j'ai trouvé cette hors-vention qui pourrait nous aider à mieux nous défendre et à comprendre la vie des humains devant, de, avant nous. Bien, Cela semble très intéressant. Cela a l'air dangereux. Que te font-ils, You On dirait que tu as changé. Oui, je suis différent. Il me montre qu'il y a plus que cette dangereuse falaise. S'il te plaît, You, arrête avec ces bêtises. Range cet objet dangereux et viens nous aider ici. Il y a tant à faire. Je pense qu'il pourrait avoir une piste. Nous ne pouvons pas recourir à ces options ridicules. Nous devons mettre nos forces là où cela compte. Elles ne sont pas d'accord entre eux du tout. Jerry voulait te voir aussi. Si tu ne l'as pas déjà fait, je suis heureux que tu sois de retour pour nous aider. J'ai pas dit que j'étais de retour pour aider. Hein. Euh, je suis juste venue parler. Alors, Jerry, il est là-bas. Ok. You, tu m'as surpris. Bah ben, oui. Salut Yam. Jerry m'a dit de venir te voir. Oui, je veux t'aider. Je crois que ces falaises ne nous retiendront pas beaucoup plus longtemps. Ah, quand même, inquiet réaliste dans ce jeu. Il se rend bien compte que ça ne peut pas continuer. C'est... Je ne pense pas non plus. Alors, je suis allée dans la caverne dont tu as parlé, à Marla et Jerry, et l'un des trucs qui s'y trouve m'a inspiré. Je crains le pire. Je ne suis sûrement pas aussi courageux que toi, mais tu peux peut-être utiliser cet ascenseur comme raccourci vers le dehors. Oui. D'accord. Et un jour, nous pourrons peut-être tous te suivre. Je te supplie de faire attention à toi, You. Merci, Yam. C'est fantastique. En fait, il m'a fait un ascenseur. Ok. J'aimerais avoir ton courage, gamin. Tu es exactement comme ton frère. Utilise l'ascenseur de Yam pour descendre des falaises instables. D'accord. Alors. Ah, euh, par contre, il faut que je remette ma... automatiquement ma. Faut que je change avec euh, la fronde Hop. Donc là par contre on va reprendre le au bon, niveau de l'équipement on va reprendre le c'est quoi qu'on a posé le bâton non là oui. Euh, c'est l'arc ouais c'est l'arc qu'on a enlevé hop on remet l'arc euh... oh. ok donc il nous a fait un ascenseur c'est gentil c'est très gentil euh... le problème étant que oh. vous évitez de prendre des dégâts de chute voilà, c'est toujours les renards à côté. Ben, je l'ai fait. J'ai pas utilisé l'ascenseur. Ah, certains d'entre eux semblent prêts à quitter la falaise. Nidia, Yam. Je vais devoir convaincre les autres. Si nous partons, nous devrions le faire ensemble. J'ai besoin de trouver une autre voûte. Oh non Pour voir ce que les humains ont fait avant nous. Et peut-être qu'une autre hors-vention nous aidera davantage. Ah ben si vous tapez notre voûte, hein, JJ, tu reviendras. Mandrain aussi, Fred aussi, les autres aussi, on va m'aider. Hein. Et peut-être notre, ça nous aidera davantage. Les Tambasses seront probablement entrés à l'intérieur. Visite la maison des Tambasses.